autre chose, sur le forum, alors le forum c'est assez calme, 30 inscrits sur le forum, vous êtes 139 je vous rappelle, hein. D'accord. c'est mieux ce lendemain il y avait 32 avec 4, 4 enseignants, Donc on a, on a gagné 2 inscrits de plus, non 5 enseignants, 3 inscrits de plus, allez 10% de marche génial, d'accord, mais ça fait quand même 21,6% de la promo, c'est oh. pas... Alors c'est dommage parce qu'il y a des gens qui me posent des questions par mail. Je me dis, je suis en train de me dire, mais est-ce que je vais répondre par mail ou est-ce que je vais dire, gens postez vos questions sur le forum Alors si on regarde, ça c'est les Topic Starters, c'est logique, c'est que les étudiants qui démarrent les sujets. Normal, on fait les rubriques, puis c'est vous qui posez des questions, d'accord. Par contre, si on regarde ceux qui postent le plus, ben on trouve des enseignants dans l'affaire. Logique, parce que c'est les enseignants plutôt qui répondent. Soit dit en passant, dans les forums associés à des MOOCs, Souvent c'est les apprenants qui répondent aussi. Et éventuellement l'enseignant de corriger le tir en disant ben je n'ai pas de mieux. D'accord, il ne faut pas hésiter. L'intérêt ce que vous voyez, c'est qu'on a on a énormément de pseudos. Bon, admin, ça pue, c'est moi. Claude Duteyer, euh, c'est un pseudo assez lisible, mais c'est l'objectif. D'accord Alexis, les gros bras, je ne sais pas qui c'est. Et je m'en fous, le problème n'est pas là. C'est-à-dire même s'il dit une grosse bêtise, ben, c'est pas grave. D'accord Personne sait qui c'est. Donc n'hésitez pas à poser des questions et même à y répondre. Et en fait, j'aurais tendance à dire que moi, je vais moins répondre aux questions sur le mail. Alors pourquoi euh, je trouve ça euh, dommage Parce que quand on me pose une question par mail, il n'est pas impossible que d'autres étudiants aient eu cette question. Et l'intérêt ici, c'est que vous avez une trace. C'est-à-dire que vous pouvez aller regarder le forum après cours et voir exercice par exercice euh, ce qui s'est passé. Donc, n'hésitez pas à y aller. Donc, le nombre de postes à télé, par contre, a beaucoup plus augmenté. On a presque doublé le nombre de postes. D'accord Puisque même s'il n'y a pas beaucoup de monde, les gens sont plus actifs euh, et posent pas mal de questions. Voilà. Donc ça progresse, ça progresse lentement, on voit que c'est pas encore complètement en train de... Alors c'est marrant parce qu'on imaginait qu'en mettant en place ce genre de dispositif, votre génération, je ne sais pas si c'est Y ou Z, euh, eh bien euh, se précipiterait dessus et euh, visiblement bah, c'est... Peut-être que vous êtes conservateur. je sais pas, enfin, à voir. Donc utilisez le forum et l'intérêt effectivement, j'insiste, c'est que sur le mail il n'y a pas de partage.